Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, déjà, on est très heureux d'être là. C'est une première pour nous. Euh, content de représenter notre petite quincaillerie du Nord-Pas-de-Calais euh, pour cet événement WillowSpeed. Et euh, du coup, bah, si on est là, c'est pour vous parler de ce qu'on a vécu ces dernières années chez le Roi Merlin. Euh, on a fait une refonte de notre plateforme en mode micro-frontaine. Et voilà, est-ce que ça a été vraiment un atout pour la web performance Histoire de se présenter, moi, c'est Bertrand Lahotte. Euh, je suis dans le web, je fais des balises HTML depuis une quinzaine d'années, et euh, je suis chez Laurent Merlin depuis maintenant plus de 10 ans en tant que front-end front front euh, développeur advocate. Pardon. Et toi, Ludo, qui es-tu euh, Ludovic Laghetti, moi, je suis architecte applicatif. Euh, J'ai 20 ans d'expérience, 15 ans en tant que freelance, dont 10 ans dans, dans le e-commerce. J'ai... Euh, Bossé pas mal avec euh, Laura Merlin pendant, euh, pendant pas mal d'années. Alors, les, les grands thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est d'abord euh, comprendre qui est euh, Laura Merlin, euh, qui nous sommes, euh, pour comprendre les choix d'architecture qui ont été faits euh, par la suite. Euh, on va vous parler un petit peu de microfront, histoire euh, de, de comprendre de, de quoi il s'agit. Et ensuite, euh, bon, puisqu'il s'agit d'une d'une conf sur la performance, on va vous parler de performance mais aussi de, de résilience. Le Roi Merlin, -Merlin c'est 142 magasins en France. C'est le sixième site e-commerce français au premier semestre 2021, cinquième au deuxième trimestre 2021. Il y a 24, 24 de la population française qui visitent le site Le Roi Merlin euh, tous les mois. On a une répartition de trafic qui est plus, plus orientée euh, mobile, avec 55 des utilisateurs qui accèdent au, au site via le mobile, et 45% desktop plus tablette. La clientèle est très hétérogène, donc ça veut dire des vieux devices, des nouveaux devices, des connexions Internet 3G qui ne marchent pas bien, comme des, des connexions qui, qui fonctionnent très très bien. Et quand un utilisateur vient sur le site lauramerlin.fr, en moyenne, il voit 7 pages. Alors bon, on vous cite pas mal de chiffres, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces chiffres, en fait, ont servi à construire toute l'architecture qu'on qu va vous présenter juste après. Et ben, bon, on est fiers, donc on va le dire quand même. Hein. On est premier au classement Webperf édité par JDN et Fasterize. Alors, ça fait quasi un an à part un mois où Amazon est repassé devant nous. Et là, le, le classement vient de sortir encore aujourd'hui. Donc on a dit, ouf, c'est bon, on est encore premier. Nos concurrents. Alors, si on revient dix ans en arrière, on était plus sur des concurrents de type euh, click and euh, mortar. Donc En gros, c'est des magasins qui avaient pignon sur rue, comme Leroy Merlin, et qui se sont, fait, qui se sont mis à faire de la vente sur euh, Internet. Aujourd'hui, les concurrents, bah, c'est plus des, des pure players. Euh, on, on en connaît euh, plusieurs. Hein. Et notre terrain de bataille avec ces pure players, bah, c'est tout d'abord le time to market, être en capacité à délivrer le plus rapidement possible des fonctionnalités en, en production. Le SEO, quand on fait euh, du web, on, il n'y a pas de secret, surtout du, du e-commerce. La web performance, la résilience, disponibilité, ben, c'est pour ça que vous êtes euh, là aujourd'hui. Et des choses qui sont aussi euh, très importantes, c'est l'individualisation, la contextualisation des pages et la qualité et de la fraîcheur de la donnée. La contextualisation, j'ai parlé de 142 magasins en France, c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez venir sur le site lauramarlin.fr et vous contextualisez sur le magasin le plus proche de chez vous. Vous avez des informations spécifiques pour le magasin, des disponibilités différentes d'un autre magasin, potentiellement des prix promos qui peuvent être aussi différents. Et pour l'individualisation, j'ai envie de parler d'un site que tout le monde connaît, c'est Amazon. Quand vous allez sur Amazon, vous voyez apparaître votre nom, votre prénom, votre adresse, les derniers produits que vous avez consultés. En fait, on a des pages hyper individualisées, hyper personnalisées. Et aujourd'hui, dans la concurrence avec les pure players, c'est vers ça clairement qu'on doit aller. Alors, on a aussi, dans tout ce qui est terrain de bataille, la disponibilité des produits, délivrance et prix, ça nous concerne un petit peu moins aujourd'hui, donc on n'en parlera pas. Si on revient quelques années en arrière, en 2017, voilà à quoi ressemblait notre process de dev. En fait, on avait un gros monolithe qui avait plus de 7 ans, on était une centaine de personnes à travailler sur le site Internet. Et donc, on avait des files d'attente interminables pour passer sur les différents environnements et pour aller jusqu'à la production. Donc, les ambitions IT étaient clairement complètement inatteignables pardon, en l'état. Et pour un temps, on avait déjà des perfs, des webperfs qui étaient plutôt honorables. Donc, on est monté beaucoup en compétences pendant ces années-là. Si on parle un peu d'infrastructure. On fonctionnait avec des, des grosses VM, beaucoup de VCPU, beaucoup de RAM. Euh, quand on faisait du scaling, que ce soit horizontal ou vertical, bah, c'était euh, avec nos petites mains et ça prenait des fois plusieurs jours. Et on était en mode euh, sticky session, ce qui veut dire qu'un utilisateur, quand il était connecté sur le site Internet, il était euh, stické sur un serveur et si le serveur tombait, bah, forcément, ce pas tip-top côté euh, résilience. Et là, on s'est dit, bah, on va complètement euh, tout repenser. On va partir d'une feuille blanche. Donc, on a regardé un petit peu, surtout, pour répondre aux problématiques de Time to Market, il fallait trouver une nouvelle architecture. Et en fait, on s'est orienté vers l'architecture micro front Alors, si on prend l'architecture microservice que vous connaissez certainement, si on fait le parallèle avec l'architecture micro-fronte, l'idée, c'est de prendre une page, la découper en plusieurs morceaux fonctionnels et donner chacun de ces morceaux à des Feature Teams différentes. Les Feature Teams sont autonomes. Elles peuvent déployer indépendamment des autres Feature Teams, euh, que ce soit de la, du développement à la production. Elles sont complètement autonomes. Et au, au niveau infrastructure, on a aussi... Euh, bah, quasi tout changé. On est parti sur du cloud, donc on a déployé dans des containers. Le scaling se fait maintenant euh, horizontalement et automatiquement surtout, en fonction de la charge sur le, le site Internet. On est passé en mode stateless. Et au niveau de la programmation, c'est pareil, on a changé beaucoup de choses, on est passé en, en programmation réactive. Alors Au niveau de la démarche WebPerf, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez un site, où vous sortez plein de trucs, ça commence à bien marcher. Et puis, à un moment donné, vous posez la question « Ah ouais, mais il faudrait peut-être faire de, de la WebPerf pour augmenter mon, mon taux de conversion. » Et là, souvent, vous avez des, des quick wins, il y a plein de, plein de choses à faire. Et si vous voulez aller jusqu'au bout de la démarche, ça va vous prendre énormément de temps et généralement, il faut revoir complètement votre architecture, voire votre infrastructure. Et donc, puisqu'on partait d'une feuille blanche à Leroy Merlin, nous, on a constitué, on a construit le, notre architecture tout de suite en pensant performance applicative et web performance. Et tout ce qui a été imaginé derrière euh, était fonction de ces, ces deux drivers. Alors, au niveau des micro-fontes, euh, on vous a préparé une, une petite démo. C'est le genre de truc qu'il ne faut surtout pas faire pendant un talk, mais on va le tenter quand même. Donc en fait, vous avez un petit QR code. Vous pouvez scanner avec votre téléphone. Ça va vous amener sur une page, sur notre site en production, hein, le site leroamerlin.fr. Donc la page, c'est oui-love-speed. Aujourd'hui, si vous y allez, vous allez voir, il y a juste un header et un footer, mais on va y ajouter quelques composants ensuite. Alors, tout d'abord, on va définir ce qu'est un microfront. Un microfront, c'est une application qui est autonome, qui délivre un ou plusieurs fragments, qui a son propre cycle de vie, développement, production et même tout ce qui est problématique de run. C'est déployé dans un container et c'est scalable horizontalement. Et puisqu'on a parlé de fragments, on va définir ce que c'est. Un fragment, c'est un, euh, un composant métier qui est autonome et qui peut être ajouté ou supprimé sur une page sans aucun impact sur la page. Donc, si vous êtes allé voir notre petite page, normalement, elle ressemble à ça. Il y a un header, il y a un footer, il n'y a pas grand-chose. Et euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un, un fragment sur cette page qui provient d'un microfront, puisqu'en fait, on a développé juste pour l'événement aujourd'hui un petit microfront qui contient quatre fragments. Et là, en fait, bon, on s'est basé le thème, hein, il était tout trouvé, « Wheel of Speed », voilà, je vais ajouter mon composant. J'espère juste que mon VPN n'est pas parti. Voilà. Je vais publier ma page. Okay. Et je vais rafraîchir. Vous pouvez faire la même chose sur votre téléphone. Hop. Voilà. On a vu apparaître en fait, un nouveau fragment sur notre page. Tout à l'heure, je vous parlais de personnalisation. Là, typiquement, je suis connecté à mon compte internaute. La page est personnalisée. Je vois apparaître mon prénom. Ça, c'est généré côté serveur, parce que d'un point de vue webperf. Si on commence à faire de l'Ajax pour aller chercher des données côté euh, euh, récupérer des données côté serveur après l'affichage de la page, c'est pas top. Alors en construisant cette architecture, euh, on, on a fait des choix très structurants. On a dit que les fragments seraient euh, complètement autonomes et indépendants. Parce qu'en fait. Euh, un fragment, en fait, on veut pouvoir le développer dans n'importe quelle technologie. Si on veut changer de technologie du jour au lendemain, s'il si y a des features teams qui sont plus compétentes sur une technologie ou une autre, on veut qu'elles soient en capacité de fonctionner avec d'autres technologies. Et potentiellement aussi, des, des technologies, une même technologie et dans, dans différentes versions. Donc les fragments qui sont autonomes sont responsables de charger leurs données, souvent via, via des API, et elles embarquent aussi leurs propres ressources statiques, les CSS et les JS, notamment. Et le deuxième grand parti pris, puisqu'on veut des pages contextualisées et individualisées, on a décidé de mettre aucun contenu HTML en cache CDN, ce qui se pratique beaucoup dans le e-commerce. Nous, ça, on ne fait pas. Du coup, le contenu personnalisé, ça veut dire que forcément, on va le chercher côté serveur et ça nous permet d'avoir un contrôle très fin sur euh, la fraîcheur de, le, de la donnée et ce qui est affiché. Alors, les problématiques que, que ces choix amènent, puisqu'on a des fragments qui sont autonomes et indépendants, on a potentiellement de la multiplication de ressources statiques, de la duplication de codes, CSS et JS, notamment. On n'a pas de partage de données entre les fragments, et on a des multiplications d'appels aux API. Et sur le fait qu'on ne mette pas de contenu HTML en cache CDN, ça veut dire qu'il faut remonter à l'origine à chaque fois, donc potentiellement enfin, à chaque fois de la latence supplémentaire, euh, de la charge aussi plus importante sur nos serveurs, et on aura forcément des temps de réponse qui seront plus importants que si on avait une page stockée dans un CDN. Alors du coup, avec ces problématiques-là, il y a eu vraiment une grosse réflexion sur quelle techno, front, euh, quel techno frontaine on peut utiliser pour répondre à, à, à, à ça, on s'est listé des points d'attention. On en parlait en préambule, le SEO, c'est la le nerf de la guerre. Et finalement, par rapport à ça, on, on s'est dit, on va faire des pages générées côté serveur qui chargent rapidement. À l'époque, en 2017, on parlait beaucoup du TTFB, justement, sur l'indexation des pages. On l'a dit aussi, on avait déjà en 2017, justement, une population plus mobile que desktop. Donc on partait aussi sur cette idée d'avoir des pages très légères avec très peu de traitement côté client. On sait que nos clients ont des devices un peu pourris et du coup on voulait justement pas trop les surcharger. Peu de pages, peu de pages vues par visite, c'est pareil, euh, ça c'est une tendance qui se retrouve souvent chez le, sur le e-commerce. On a des visiteurs qui partent très vite et il y avait cette question de bah, « est-ce que ça vaut le coup de charger une ressource lourde pour aussi peu de pages finalement euh, ?» Au final où on, sur laquelle on ne pourrait pas trop capitaliser. Le rapport entre la DevXP et l'expérience utilisateur, là justement c'est souvent, ça s'est dit aujourd'hui, hein, mais un framework va permettre d'améliorer finalement ces deux types d'expérience. Gros point hyper important, on était sur une refonte totale, donc avec vraiment, on pensait à 5, 10 ans, enfin vraiment c'est quelque chose qui est censé être pérenne. Donc euh, quand on connaît le cycle de vie des frameworks JS aujourd'hui, sur lequel on peut miser. Et le dernier, c'est un peu le sujet aussi de la, de la conf', c'est que bah, voilà, quel framework permettrait de nous de faire cette, iso cette isolation pardon, des fragments, là où souvent on est plus sur un, une idée de construction de pages complètes, voire de sites. Donc en face de ça, on avait quatre types de solutions. La première, du server side rendering avec du vanilla JS. Euh, la deuxième, du server side rendering avec une librairie client, euh, genre jQuery ou les plus modernes, Alpine JS et autres. Troisième, un mix entre client-side rendering et server side rendering, avec l'hydration et avec justement les techno qu'on connaît, vue Angular, React, ou du full client-side rendering en dernière solution. On s'est fait une petite green notation, et ce qui, remplit, ce qui remporte la palme, en tout cas pour Leroy Merlin, c'était cette solution, justement, server side rendering et Vanilla JS. On a des pages qui ont très peu d'interactivité sur le site, c'est toujours des pages listes assez simplistes, Simpliste, c'est pas, désolé pour le mot, mais c'est plus simple. Euh, finalement, il y a très peu d'interactions. On n'avait pas vraiment besoin d'avoir du JS très poussé sur ces pages-là. Et on a ouvert sur les autres pages, comme par exemple le tunnel de commande, les outils d'aide à la vente, euh, le compte internaute, la possibilité justement d'utiliser d'autres techno, comme je les ai cités justement pour pouvoir faire utiliser un framework au sein euh, de notre architecture. Et ce que Ludo a dit, c'est le premier point euh, qui faisait mal dans ce contexte de micro-frontaine, c'est qu'on va faire de la duplication de code. Euh, un fragment, euh, enfin une page, aujourd'hui une page produit, même dernièrement, euh, une page produit peut contenir 30 fragments. Et si on suit la logique du micro-frontaine, chaque fragment va venir chercher ce dont il a besoin. En gros, vous avez 30 fois euh, du code dupliqué de fragment en fragment. Et la question qui arrive tout de suite derrière, c'est, bah, en tant que développeur, on aimerait bien factoriser les choses. Il va falloir faire une petite entorse finalement à cette logique de micro microfrontaine, c'est de faire du tri entre qu'est-ce qui peut être commun, c'est-à-dire du coup appeler une seule fois dans la page dans une ressource unique, et qu'est-ce qu'on peut laisser finalement au loisir du fragment. Et du coup on va laisser, appeler ce genre de ressources directement dans le code du fragment. Donc ça c'est une petite infographie pour montrer le tri qu'on fait, et c'est vachement évolutif en fait, c'est pas du tout gravé dans le marbre, c'est quelque chose qu'on fait vivre au fur et à mesure. On va plus retrouver dans ce, ce fichier commun des notions de typographie, d'éléments UI très basiques, mais qui sont, dont on est sûr finalement qu'ils vont être répétés au sein de la page, des couleurs, des espacements et autres, pour laisser finalement de côté spécifique, c'est-à-dire dans le fragment, plus des éléments métiers ou en tout cas des éléments de formulaire, ce genre de choses, où là finalement c'est un peu plus spécifique et un peu plus contextuel. Comment on fait ça bah, C'est très simple, on utilise NPM pour euh, exposer des dépendances qui vont être consommées justement par les fragments, enfin, du coup par soit le, les, la ressource commune ou soit par les fragments. On a notre design system qui, qui s'appelle Mosaic et qui expose toute la partie CSS pour les éléments UI. Et on expose aussi des petites bibliothèques JavaScript qui vont pouvoir être consommées justement au besoin. Euh, on a parlé d'isolation des fragments et on va pouvoir parler finalement du contexte des fragments. En gros, chaque fragment doit avoir, on va dire, sa, son scope. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, puisque justement, via le code, ce n'est pas réellement ce qu'on fait. Mais en gros, chaque fragment va avoir un ID euh, sur sa balise parente HTML. Et côté CSS, on va faire quelque chose de très simple. On va réutiliser cet ID pour pouvoir contextualiser son CSS. Pareil, côté JS, on va utiliser les classes JS classiques pour avoir des méthodes et des attributs propres au fragment. Donc, nos fragments sont, euh, sont isolés. Et du coup, pour communiquer entre eux, ils utilisent un bus événementiel très rudimentaire, mais finalement très efficace. On n'a pas besoin finalement d'une sulfateuse pour faire ça. Et en gros, quand j'ajoute au panier, j'émets un événement à tout carte qui est écouté par mon header, et du coup, qui va mettre à jour la quantité du panier en haut. Pertro, il vous a raconté sa vie côté front, mais bon, au final, si on n'a pas des temps de réponse correct côté serveur, bon, ça ne sert à rien. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe côté serveur. Donc on vous a parlé de fragments. Euh, en fait, tous ces fragments, on les appelle, il faut les agréger. Et la première solution pour faire ça, ça aurait été de faire des appels séquentiels. Et dans ce cas-là, on aurait eu un temps de réponse qui aurait été égal à la somme des temps de réponse de tout, tous ces fragments. Mais puisque ces fragments sont complètement indépendants, on s'est dit, bah, on va appeler le tout en, en parallèle. Et du coup, on va réduire le temps de réponse au temps maximum euh, euh, du fragment le, le, le plus long. Et là, si vous regardez bien à quoi ressemble ce graphique, bon, en fait, on vient d'inventer le, le waterfall côté serveur. Bon, en fait, on n'a rien inventé du tout, mais par contre, on, on l'a représenté. Si je reprends ma petite page euh, que vous avez affichée, en fait, j'ai des outils de débug. Alors, vous ne les aurez pas forcément, on est en production, donc euh, euh, ça ne sera pas disponible chez vous. Et là, vous allez voir, en fait le temps de réponse de, de ma page. Donc, un temps de réponse qui a pris 69 millisecondes euh, et tout a été paralysé, parallélisé, pardon. Alors, la problématique avec cette gestion de fragments, c'est qu'on euh, sait qu'à un moment donné, il y aura forcément quelque chose qui ne fonctionnera pas dans notre système. Donc, un fragment, par exemple, qui appelle une API, l'API qui ne fonctionne pas ou une base de données qui est en difficulté, il y aura forcément, à un moment donné, euh, certains de mes fragments qui vont planter. Et donc, plus j'ai de fragments sur une page, potentiellement, euh, plus ma disponibilité va, va diminuer. Et de la même façon, euh, sur les, la performance, au niveau des, des temps de réponse, les fragments n'auront jamais le, le même temps de réponse. Donc là, c'est pareil, on va toujours s'aligner sur le temps le plus long. Et encore une fois, une API en difficulté, bah, on peut avoir des temps de réponse qui sont euh, assez énormes. Euh, pour ça, on vous a crée deux, deux petits composants qu'on va ajouter sur notre page. Donc, j'ai un premier composant, speaker, qui reprend tous les speakers qui interviennent aujourd'hui à, à Wheel of Speed. Et ce composant, il a la particularité d'être super lent, puisque son temps de réponse est de deux secondes. C'est pas grave, on va l'ajouter. Voilà. Et un deuxième composant, qui est sponsor, avec la liste de, de tous les sponsors qui sponsorisent l'événement Wheel of Speed, que je vais ajouter. Et euh, ce fragment a pour particularité de ne pas être résilient du tout, parce qu'il va planter une fois sur deux, 50% du temps. Donc, je vais publier ma page, et puis on va la rafraîchir. Hop, donc J'attends, j'attends, j'attends. Ah, page d'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé Hop. J'ai mon fragment sponsor, on voit là, qui est en rouge euh, en bas. Ben, bon, mon fragment implanté. planté. Je vais rafraîchir ma page jusqu'à avoir un temps de réponse, euh, avoir quelque chose. Bon, ben, voilà. Là, j'ai eu un temps de réponse, mais voilà, si on regarde bien, le TTFB, ben, il n'est franchement pas euh, tip-top. Pour autant, j'ai eu ma page avec tous mes éléments. Alors, comment résoudre ce problème Est-ce qu'on peut faire quelque chose Si vous prenez une page produit, par exemple vous avez des trucs super importants sur la page produit. C'est surtout ce qui est la présentation du produit, bon, peut-être des éléments de navigation, le header, l'ajout au panier, peut-être. Par contre, tout ce qui est euh, plus bas, le, euh, tout ce qui est upselling, cross-selling, produits complémentaires, les avis clients, par exemple, les questions-réponses, tout ça. Est-ce que ça a la même importance Et est-ce qu'éventuellement, on peut s'en passer si on a un problème sur une API ben, Clairement, nous, on a dit, euh, oui, il vaut mieux présenter quelque chose d'utilisable au client, d'afficher une erreur 500. Et dans ce cas, en fait, on a introduit la notion de fragments primaires et fragments secondaires, donc les fragments primaires qui sont représentés en vert dans notre cas. Et on voit aussi que sur la performance, puisqu'on est capable de répondre à l'utilisateur quand on a juste les fragments primaires qui ont répondu, et en fait, on peut aligner le time to first byte au temps maximum des fragments primaires. Et dans ce cas-là, même si j'ai un fragment en bas de page qui prend deux secondes, là, comme sur euh, notre exemple, eh n'est ben, c'est pas grave, en fait. Au-dessus de la ligne de flottaison, on aura un affichage qui va se faire très rapidement au niveau du client, et ce qui se passe euh, un peu plus bas, limite, on peut se permettre un délai un peu plus long. Et donc, c'est ce qu'on va faire sur la démo, en fait, notre page qui n'était pas résiliente du tout, pas, pas performante du tout. On va changer le fonctionnement de nos fragments. Donc, on voit que le, le fragment euh, speaker est primaire. Eh ben, je vais supprimer la notion de primaire. Et pareil, mon composant qui est sponsor, qui est primaire, je vais supprimer la notion de primaire. Et on va rafraîchir notre page. Et là, vous voyez, en fait, tout de suite, le, le document s'affiche, alors que potentiellement, ce qui est en bas de page ne s'est pas affiché. Là, j'ai mon, euh, mon fragment sponsor qui a planté, donc c'est pas grave, je ne l'ai pas affiché. Et si je rafraîchis encore une fois ma page, vous allez voir, quand je... Pardon. Quand je scrolle, je le refais encore une fois... Quand je scroll, là, la page est bloquée et tout d'un coup, le contenu arrive. Donc, en fait, on stream le, le contenu à, à l'utilisateur. Alors Maintenant, quand on, on travaille sur des architectures avec beaucoup de, euh, beaucoup de charges, il y a toujours la question est-ce qu'on doit utiliser du cache ou est-ce qu'on ne doit pas en utiliser Tout à l'heure, on a dit euh, pas de cache côté euh, CDN. Maintenant, est-ce qu'au niveau de, de l'infrastructure, il faut en ajouter ou pas Alors, Quand on parle de cache... Quand on fonctionne avec un cache immutable, c'est génial, c'est ce, qu ce qui se fait sur le CDN, hein. on pousse une ressource statique, un CSS, un JS, et si la ressource statique change, il suffit de changer l'URL, et le problème est résolu. Par contre, quand on fonction, commence à fonctionner avec des caches avec un TTL, généralement, c'est le début des ennuis. Et on a des problèmes de fraîcheur de la donnée, puisque si on met un TTL de 5 minutes, potentiellement pendant 5 minutes, on n'est pas sûr d'avoir une donnée fraîche. On a des déphasages de données sur les architectures microservices. Imaginez une appli qui est scalée horizontalement avec plusieurs instances. Potentiellement, vous pouvez avoir un déphasage de cache entre les instances. Et pour ça, on pourrait ajouter un cache distribué, mais bon qui complexifierait l'architecture et qui ne solutionnerait pas le problème de fraîcheur de la donnée. Mais j'ai envie de dire, le cache, ça améliore grandement la perf. Tout le monde le sait, ça limite la charge sur l'infrastructure, tout le monde le sait. Est-ce que vous avez déjà vu une, une infrastructure web sans cache Moi, je n'en ai jamais vu. Donc, en fait, il y a un moment donné, bah, il faut faire avec le cache. Alors, pour ça, en fait, on a travaillé sur différents patterns. Le premier pattern est d'éviter des appels simultanés pour une même ressource sur une même API. Je prends par exemple sur la homepage, je vais présenter un composant qui est toujours le même. Euh, si j'ai une grosse charge euh, sur cette home page, ça ne sert à rien de faire euh, les appels en parallèle euh, à mes API, autant les limiter. C'est ce qu'on fait, en fait avec ce pattern-là qui permet de limiter la charge sur nos API. Ce pattern, c'est la base de tous les, tous les patterns qu'on va décrire ensuite. Ensuite, on va ajouter un cache, comme on connaît. Par contre, ce cache, on va limiter dans le temps. On va dire, peut-être c'est un cache de 5 secondes, de 10 secondes, en fonction des, des besoins. Et dans ce cas-là, on diminue pardon, grandement les appels à nos API. À ça, on va ajouter une notion d'asynchrone. C'est-à-dire que grâce à ce pattern, on va être capable de répondre systématiquement, instantanément à l'utilisateur. Avec une donnée qui va peut-être être expirée, si par exemple on met un TTL de 60 secondes, mais on considère que notre donnée en cache est valide 5 secondes, dans les cinq secondes, les premières 5 secondes qui se passent, on, on sert le contenu à l'utilisateur. Et par la suite, on va juste déclencher un appel asynchrone pour une mise asynchrone du cache. Alors, tous ces patterns, en fait, ils ne euh, solutionnent pas les problématiques de fraîcheur de la donnée. Potentiellement, on a toujours un déphasage. Et là-dessus, en fait, on va travailler sur des patterns d'event-driven euh, cache. L'idée, là, c'est euh, que la base de données va nous envoyer des événements pour nous dire « Tiens, il y a eu un changement euh, chez moi. » Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va éviter notre cache sur l'événement et au prochain appel, on ira recharger le cache. Alors encore un petit défaut avec ce pattern, c'est que potentiellement, il y a une petite latence au moment où le cache va être évité et quand on va aller le chercher au niveau de l'API, il y aura une petite latence. Et bien, à ça, pour solutionner ce problème, on va rajouter une notion d'asynchrone, comme on a fait pour le cache classique. C'est-à-dire, quand on va recevoir l'événement, eh bien, on va déclencher la mise à jour automatique de notre cache. Et dans ce cas-là, d'un point de vue client, ça sera instantané, instantané avec une fraîcheur de données toujours impeccable. Donc, tout ça, c'est très très théorique. Et du coup, on va passer un petit peu sur notre infrastructure. Alors bon, on n'a pas tout représenté, hein, bien sûr, c'est très schématisé. Tout à gauche, notre internaute. Il n'est pas tout seul, hein, il y a du monde. Lui, il génère 3000 hits par seconde environ sur le CDN. Ça, c'est des mesures qui ont été prises sur une après-midi classique, un jour classique. Et sur ces 3000 hits par seconde, c'est 230 pages vues par seconde environ. Donc, on a dit, on remonte systématiquement à l'origine. L'origine, c'est notre agrégateur de microfontaine qu'on a appelé le glueur. Là, on descend à 500 hits par seconde, puisque le CDN prend en charge toutes les ressources statiques déjà. Notre agrégateur de microfront il a besoin de la configuration globale de notre infrastructure. Pour ça, il va utiliser, en haut à gauche, une API qui, qui s'appelle Registry et qui contient toute la configuration de l'infrastructure. Et grâce au pattern d'Even Driven Cache et Even Driven Cache plus Async, en fait, toutes nos briques ont systématiquement à jour la configuration globale de l'infrastructure microfront, sans, sans faire jamais euh, euh, aucun appel euh, inutile quoi, euh, sur l'API. Tout à l'heure, j'ai fait passer le fragment de primaire à non-primaire que j'ai sauvegardé. C'est ce qui s'est passé en fait. J'ai mis à jour, j'ai appelé mon API, j'ai mis à jour dans ma base de données et les événements sont remontés et instantanément, en fait, les, les données ont été prises en compte. Alors notre agrégateur de microfontaine il a besoin d'une structure de page. Pour ça, il va appeler le shaper, en haut, enfin, au milieu à droite, qui permet d'avoir le, le templating de la page. Euh, là, on va utiliser de levent driven cache. Euh, tout à l'heure, quand j'ai ajouté un composant sur ma page, que j'ai designé ma page, bah, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, un événement qui est remonté de la base de données. Et c'est pour ça que quand je rafraîchis sur ma page, sur le site Internet, c'est instantané. Mais euh, mon glueur, donc mon agrégateur de micro il a besoin d'appeler euh, les différents microfontes. Donc là, en fait, lui, avec 230 pages par seconde, il va générer 5000 hits par seconde sur la totalité de nos micro -fonts. alors Plus ou moins répartis, hein, il y en a où qui vont se prendre 1000 hits par seconde, d'autres, euh, beaucoup moins. Et là encore, on va utiliser des patterns type cache plus async, par exemple, sur certains composants, pour réduire grandement la charge sur notre infrastructure. Une fois qu'un micro a terminé son boulot, donc il délivre une partie de, de la page, de, euh, les micro -fonts ne connaissent pas les URL. Donc, ils connaissent juste euh, des placeholders, ils vont positionner des placeholders pour pouvoir reconstituer une URL après. Un placeholder, c'est par exemple un produit avec une référence 1, 2, 3, 4. Et dans ce cas-là, il va transmettre ça au glueur, et c'est au glueur de résoudre ces placeholders. C'est 15 000 placeholders qui sont résolus par seconde sur le site couramment. Et encore une fois, grâce au pattern event-driven cache, on va limiter énormément la charge sur notre API tout en bas de résolution du Alors on va revenir à des choses un peu plus intéressantes, hein, si vous n'êtes pas trop perdus dans les patates et les flèches. Euh, un petit mot sur comment on gère nos ressources et la criticité de nos ressources. Donc ce qui est cool avec cette logique de micro-fragments, c'est que chaque fragment va pouvoir dire comment on, veut, on va envoyer en HTML les ressources, comment les ressources vont être gérées. On a trois niveaux de criticité, donc le critique pour tout ce qui va servir l'affichage au-dessus de la ligne de flottaison, un niveau intermédiaire asynchrone des Fers et un niveau, on, on pourrait dire, de lazy load pour mettre ces ressources-là carrément à la queue du chargement. Donc, sur, on va vous faire une petite démo là-dessus avec un quatrième composant, euh, un composant lourd, euh, le composant de la team organisatrice, je suis désolé, mais euh, où c'est un composant en fait qui va faire des imports CSS euh, plus ou moins récursifs et du coup qui va bloquer l'affichage le temps que tous ces tous ces CSS-là soient pas chargés. On a un tout petit juste. problème technique. Okay, bon, j'ai de VPN. Et... On va vous montrer la démo puisque le VPN a sauté. Comme ça, on avait enregistré un petit truc. Du coup, on va passer directement à euh, ce qui a été enregistré. Alors, minutes... Voilà, voilà, magie du direct. C'était la dernière démo. On a réussi trois démos sur quatre. <rire> c'était la plus intéressante euh, et du coup là ce qu'on ce qu vous montre en fait on, on glisse là, le fragment justement en bas de page on scrolle hop, petit glisser déposé, on publie et on va revenir sur notre page qu'on va recharger et vous voyez sur la waterfall à droite le rendu est bloqué parce que tous les CSS sont en train de se charger Hop, on a eu l'écran blanc et ça a été rendu Là, on retourne dans notre designer. Où là, on va pouvoir rajouter des attributs. Donc, c'est vraiment au fragment qu'on peut faire ça. Euh, on va pouvoir ajouter des attributs pour dire que le CSS doit être lazy loaded. Donc, du coup, il va être chargé en fait, au DOM content loaded. On va remplacer, c'est un data-href. Et on mettra sa valeur dans le href de la balise link CSS. Et du coup, ben, voilà, magie de l'informatique, rechargeons. Et là, vous voyez, le rendu n'est pas bloqué malgré le fait, finalement, que tous les CSS sont en train d'être chargés à côté. Donc, si on revient à notre presse, et là, euh, notre presse ne plantera pas, euh, un petit mot sur notre build, on n'a vraiment pas réinventé la poudre, euh, on utilise Webpack pour le faire, et en gros, Babel pour transpiler euh, en ES5 pour les navigateurs un peu plus, euh, un peu plus difficiles comme IE11. Mais ce qu'on utilise surtout, c'est le user-agent qui est transmis au serveur pour ventiler en fait, soit un fichier compilé en ES2015+, ou alors, pour les vieux nanars, on lui sert un fichier en ES5. Euh, le gain par rapport à ça, c'est qu'on a gagné 30% de poids de fichier tout en s'occupant toujours di 11 en programmant en ES2015+. Euh, petit mot sur les images responsives. On l'a vu ce matin avec un, une très belle conf là-dessus. On utilise notre, Fastly, enfin notre CDN Fastly pour faire du redimensionnement et du cropping des images dynamiques, la compression aussi, et on sert du WebP si le navigateur est compatible. Euh, contrairement à ce qui a été dit ce matin, nous on a observé une baisse de 20% du poids des images, mais on n'a pas aussi un travail de compression des images en amont. C'est vraiment le CDN qui charge de tout ça, donc on a vu une différence là-dessus. Un mot sur le serveur push, puisque euh, depuis cette année, c'est ce qui nous permet justement de servir nos ressources critiques. Euh, quand on parle de CSS critique, on peut penser souvent plus à des balises style avec le code CSS qui est implémenté dans la partie HTML. Là, nous, on est toujours sur des ressources .css qui sont appelées. Et donc, on les serve via du serveur push. Donc, la première question, c'était bah, est-ce que c'est déprécié Parce que quand on regardait la littérature sur le web, les, ça avait l'air d'être le cas. On a demandé à Google, qui nous a répondu non, parce qu'on n'a pas mieux. Le early int n'est pas encore là, donc vous pouvez l'utiliser. Deuxième chose, on vous l'a dit, on a plus de nouveaux visiteurs que d'anciens, que de, de, de visiteurs récurrents. Et pourquoi c'est hyper important comme info C'est parce que le serveur push il a une mauvaise manie. Euh, il va pousser à retélécharger des ressources qui sont pourtant dans le cache du navigateur si on change de session. Donc Vous voyez, si j'ai un visiteur récurrent, même s'il a des images qui sont déjà en cache, le serveur push va les repousser. Par contre, ce qui est carrément cool, c'est que le téléchargement de ces ressources arrive au premier octet donc là, vous avez gagné un temps assez fou pour télécharger ces ressources-là. Encore une fois, attention à ne pas tout mettre dedans, puisque vous allez forcément faire un peu de contention. Donc le gain qu'on a vu là-dessus, c'est un meilleur DOM content loaded, un meilleur FCP. On a pu précipiter l'affichage de la page, et au détriment d'une autre notion, un petit peu importante, le cumulative layout shift, on reste sur des scores qui sont sympas quand même, on est à 0,04, mais on voit qu'on bah, est un peu plus en dents de scie, forcément, on a précipité l'affichage et on s'expose à des petits... Euh, on redessine un tout petit peu la page. Pas forcément perceptible par l'utilisateur, mais voilà. On, pourquoi on a fait tout ça bah, C'est parce que, justement, on rendait l'autonomie aux fragments. Et je vais vous parler d'un sujet qu'on qu n'a pas encore abordé à Willowspeed, mais moi que j'adore, hein, c'est les tiers, les ressources tierces. Euh, Aujourd'hui, le poids des pages, euh, 60% du poids de nos pages, c'est des ressources tierces. Les petits scripts qu'on met en bas de page, là, qui sont faciles à implémenter et qui sont géniaux, euh, et euh, ça pose un problème que, dans une idée de tag management, puisque euh, dans, un, dans, dans une logique de micro chaque composant ramène sa donnée, il est responsable de sa donnée. Un outil de tag management, lui, il a besoin de toutes ces données. Comme vous le voyez, là, il y a une désignation dans un fragment, un prix, euh, un magasin finalement euh, d'attachement euh, de l'utilisateur. Il faudrait finalement qu'on ait un autre fragment qui ramène tout ça une deuxième fois pour envoyer finalement, pour, pour créer euh, la data nécessaire pour euh, envoyer au tiers. Donc ce qu'on a fait, c'est que du coup, chaque fragment crée un JSON avec les données qu'il a sous la main, et au window unload, load, donc du coup pour pas du tout bloquer le rendu de la page, on va créer l'objet global dont a besoin euh, souvent les outils de tag management, et euh, une fois qu'il est créé, on va appeler enfin le, le script de tag management qui va ventiler ensuite vers les tiers focus sur l'AB test qui est aussi une plaie souvent au niveau perf euh, surtout qu'on bah, a toujours ce truc où euh, quand on fait un AB test on n'a pas, pas 100% des pages, on est plus sur une logique d'échantillonnage et là euh, du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a un fragment qui a une petite intelligence finalement qui va appeler l'API de l'outil pour connaître les pages où il y a un AB test actif et en gros seulement sur ces pages là seulement sur ces URL là il va venir implémenter la balise de script bloquante de l'outil d'AB test pour justement que ça puisse se dérouler et 99% des autres pages, du coup, ne sont pas impactées. On parle toujours d'autonomie, mais là, euh, plus au niveau des équipes, et ça va faire écho, finalement, avec ce qu'on a vu avec le bon coin ce matin, euh, puisque ben, quand on pose la question euh, de la culture web performance dans une boîte, on a cette caricature-là. C'est souvent chaque métier a un peu sa perception de la web performance. Euh, C'est des caricatures et un peu de vécu. Mais par exemple, si on prend la partie analytics, souvent, quand on va parler web performance, il y a, on va parler de load time dans Google Analytics, Côté UX, UI, là c'est un peu méchant, mais comme si le monde tournait seulement autour de, de Mac et, euh, et d'iPhone. Mais voilà, on n'a pas du tout finalement la même définition de tout ça. Et euh, nous, on est passé par quatre piliers d'uniformisation, très basiques, et finalement ça rejoint déjà ce qui a été dit aujourd'hui, mais voilà, d'avoir finalement des personas types, de bien connaître ses utilisateurs et de faire des cas de test finalement uniques qui sont après partagés au sein de toute la boîte. Ça permet finalement d'analyser son site. Encore une fois, tout centralisé sur un outil unique. Pourquoi Parce qu'on parle au moins on parle de la même chose à chaque fois. Je pense que vous avez vécu ça. Il n'y a pas deux développeurs qui ont, pas les mêmes, qui ont les mêmes résultats à Lighthouse parce qu'ils testent en local et finalement, bah, selon la qualité de la, la connexion ou autre, on ne va pas avoir les mêmes résultats. On perd énormément de temps juste à savoir ce qui est valide. Et du coup, une fois que ces indicateurs sont, que l'outil est bien calibré, on va pouvoir générer des rapports et bien communiquer autour de KPI, on aura choisi quelques KPI finalement euh, euh, pertinentes qu'on communiquera à l'ensemble de, de la boîte. Et ensuite, une stratégie d'animation des équipes techniques pour toujours, toujours leur coller au train, pour leur dire, voilà, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous faites bien votre travail, euh, avec justement tout ce qu'on a défini en amont. Le gros problème de ça, c'est que bah, finalement, on a refait un monolithe avec ça, c'est qu'on a créé un pôle d'experts qui fait tout, euh, qui fait les quatre tâches un peu dont j'ai parlé et qui communiquent un petit peu avec les équipes tech. Donc nous, on est en train de glisser, justement, un peu sur ce, cette décentralisation pour que, euh, justement, chaque pôle euh, se re-responsabilise par rapport à ça, et aussi un rôle plutôt que juste un rôle d'attente, finalement, et nous, on fait le gendarme pour leur remonter, ce qui va pas. Pour terminer sur, sur ça, euh, on a un autre levier là, sur 2022 qui a déjà démarré en 2021, mais qui prendra plus de place, euh, c'est que le Roi Merlin s'engage sur son impact environnemental et sociétal et si on parle Green IT, on parle beaucoup Web Performance, et finalement j'aime toujours un peu ce petit dessin où tout est imbriqué Web Perf, SEO, Green IT euh, et accessibilité, OpQuest euh, je ne sais pas si vous connaissez mais j'adore aussi ça et euh, du coup euh, bah, c'est un gros levier puisque ça nous permet de sensibiliser plus fortement de plus former finalement tous les métiers et surtout de bien prioriser la Web Performance sur l'année à venir donc on a encore un peu de travail aussi Ouais, donc on va essayer de répondre à la question euh, qui a été posée euh, dès le début. Bah, vous l'aurez compris, hein, euh, pour nous, l'architecture micro-front, euh, ça a été clairement un levier. Ça, ça nous permet, le, le fait de découper en petits morceaux notre page, ça permet de contrôler beaucoup plus euh, facilement les, les éléments, les fragments qui sont sur les pages. Donc c'est une meilleure gestion des ressources critiques, un meilleur, rendu du contrôle, des, du, un meilleur contrôle du rendu des pages, pardon un meilleur time to first bite, une meilleure résilience. Enfin, tout, tout, tout est au vert, j'ai envie de dire. Alors, euh, maintenant, vous allez peut-être vous dire bah, est-ce qu'il faut, est qu faut partir sur l'architecture micro front En fait, euh, il faut savoir que l'architecture micro-fronte, ce n'est pas un, seulement un défi euh, technique. Euh, il faut prévoir un grand changement euh, d'organisation dans, dans vos structures et euh, une gestion du, du changement. Quoi. Voilà. Merci pour votre attention. Le micro, est là, Et merci à l'organisation. On a très bien mangé hier. ce test, test. Des questions Bonjour, merci pour toutes ces informations. J'ai des questions par rapport aux équipes qui sont derrière chacun des fragments. Si vous pouvez nous en dire plus de qui elles sont constituées en termes de développeurs front, back, design, engineering, etc. Manager. Euh, C'est un peu la composition de feature team classique, avec justement un représentant de chaque métier, euh, UX... Enfin, Basiquement, c'est un PO, un Scrum, quelques deb. Avec, euh, On a des UXUI un peu plus tournants, on va dire, d'équipe en équipe. Euh, je ne vais pas vous faire une autre presse sur notre organisation, parce que déjà, on ne la comprend pas tous. et euh, Elle bouge tout le temps, en fait, mais elle est énorme. Bon, il y a une logique de plateforme, Enfin, ça fait un peu poupée russe. Mais finalement, la granularité la plus basse, c'est ça, c'est la feature team, avec euh, très, très classique ces représentants-là des équipes avec des full stack ou d'autres avec des vrais intégrateurs, des trucs comme ça mais c'est très très disparate là s'il fallait chiffrer, on est on a 18 domaines où il doit y avoir 5-6 feature teams par domaine et avec à chaque fois 4-5-6 membres dedans une autre question j'arrive N'hésitez pas à lever les mains, je vous repère. Merci beaucoup. Euh, je suis impressionné. C'est hallucinant d'avoir fait quelque chose comme ça. Euh, sur le serveur push, euh, comme vous avez ce glueur qui connaît un peu tous les, toutes les ressources qui vont être demandées, est-ce que vous avez euh, expérimenté de lui faire euh, inclure le style inline de ces ressources plutôt que de faire du serveur push pour euh, le compte, le compte. Euh, Puisque ça va être déprécié ou je ne sais quoi. Non, en fait, on s'est dit, c'est une feature qu'on n'a pas encore sortie, mais on s'est dit peut-être qu'à un moment, pour les petites ressources, on va les inliner. Et on voudrait que l'agrégateur de MicroFontaine soit capable de détecter la taille des ressources et de les inliner en fonction de la conf qu'on définirait, par exemple. Donc, ce n'est pas exclu qu'on qu le fasse un jour. Pour l'instant, quand on a vraiment très peu de CSS, on l'intègre directement dans le, dans le code HTML, au build du, du composant. Mais euh, c'est possible qu'un qu jour, ça arrive. Oh. Une dernière question Oui. Encore moi, pour te faire marcher euh, J'ai une question du coup par rapport euh, à la configuration que vous nous avez montrée pour pouvoir charger un fragment de, en manière lazy load. Vous avez pu aller rajouter directement un attribut dans une euh, fenêtre euh, en termes UI. Je me demande si cette, toute cette configuration, elle peut se faire uniquement en clic dans un formulaire ou vous avez un moyen de la commiter sous forme d'infrastructure as code et pouvoir redéployer exactement la même configuration plus tard en cas de crash Non, non en, en, en théorie, en prod, euh, ces manipulations ne sont jamais faites. Euh, c'est bien quand l'application se déploie elle appelle, euh, ce qu'on avait vu le, la couche registrée, tout ce qui est euh, configuration, elle se référence elle dit voilà, moi j'ai tel fragment, sa configuration elle est de telle façon, telle façon et ça s'arrête là, normalement il n'y a, a pas d'accès en prod là-dessus, par contre sur les environnements de, de dev et autres, les développeurs peuvent tester des, des choses comme ça